cas de séisme. Vous avez pensé à l'eau potable pour les employés de votre entreprise Mais avez-vous pensé en stocker suffisamment Pour vous en assurer, téléchargez votre checklist au www.martinique.cci.fr.